Un syndicat qui a à peu près une trentaine d'années et euh, on est, on va dire nos valeurs euh, qui sont portées par ce syndicat sont des valeurs plutôt euh, en phase avec ce qu'on peut croiser dans, dans la société civile. Et on a en fait trois mots pour définir ce qu'est la Confédération paysanne. C'est produire. Le, notre objectif, c'est de produire une alimentation saine et de qualité. C'est employer, et ce mot-là est super important à la Confédération paysanne. Il s'agit d'installer et de maintenir des paysans dans des conditions socialement acceptables. Et après, le troisième mot, c'est préserver. C'est on veut bien produire, on veut bien employer, mais aussi dans un cadre de préservation et de notre environnement économique et de notre environnement social et de notre environnement écologique, tout court. Ce qui, ce qui implique aussi d'exclure toute, euh, toute méthode qui ne serait pas en cohérence avec, euh, avec ces idées-là. Donc, euh, C'est un syndicat qui s'est opposé euh, par le passé aux OGM, qui s'oppose aux pesticides, qui s'oppose à, à l'industrialisation de l'agriculture, entre autres. Donc, on a inscrit euh, cette intervention dans le cadre, comme, euh, comme on vous le disait, d'un partenariat avec la Carmagnole. On souhaite faire un cycle de débat et on a commencé un petit peu dans le vif du sujet avec l'élevage. Voilà, on voulait euh, vous parler euh, de l'élevage parce que c'est un sujet d'actualité euh, chez nous, puisqu'on porte un projet euh, d'abattage à la ferme. Ça fait un moment déjà qu'on s'est saisi de cette question. Ça fait depuis euh, Dans l'Hérault, ça fait depuis 2017. Et on a donc on travaille, on s'est rencontrés et ça a donné ses, ça a donné des fruits qu'on est en train de récolter, puisqu'on est en train de monter carrément, euh, on, est, on est en train de remonter une filière dans les roues. Donc après, on a choisi euh, ce, ce, ce thème-là, parce que euh, pour nous, euh, se questionne euh, comment produire de la viande aujourd'hui, comment euh, produire de la viande et comment est-ce qu'on peut la faire consommer. Euh, ce qu'on a vu récemment euh, sur les sur les vidéos de dénonciation, euh, enfin récemment, ça fait déjà quelques années, hein, euh, de L214 nous a nous amené un, à une impasse où euh, il y avait un amalgame entre euh, l'élevage industriel et euh, l'élevage paysan. C'est-à-dire que euh, nos clients, qu'on pouvait courtoyer tous les jours sur les marchés, se sont mis euh, à nous dire... Mais chez vous, c'est la même chose. Euh, vous aussi, vous tapez vos bêtes quand vous les montez pour aller à l'abattoir. Euh, vous aussi, euh, vous, vous broyez les poussins à la naissance. Et on s'est obligé, entre nous, à nous questionner et se dire bah en fait, il va falloir vraiment qu'on explique de nouveau toutes ces pratiques-là. Parce que dans, dans cette assemblée, euh, il y a de moins en moins de gens qui côtoient des paysans. Et finalement, ce que nous on pratique au quotidien sur nos fermes, vous n'êtes pas forcément. Euh, on s'est perdu de vue, en fait. Voilà, il y a un moment où, euh, euh, pour nous, tuer le cochon, c'est le truc le plus, de, le plus chouette de la planète parce que c'est une fête, c'est un vrai moment de partage. On remercie les gens qui l'ont élevé, on remercie la bestiole qui avait vécu euh, toute sa vie à côté de nous, et, euh, et pour vous, c'est un massacre. Et du coup, ça, ça nous a questionné. On s'est vraiment saisi de cette, de cette thématique-là. Pour débattre ce soir avec nous, du coup, on est trois éleveurs. Il y a Rémi Lénart qui est à côté de moi, qui est de. Alors, Balrog, excuse-moi, ouais. <rire> euh, qui est éleveur au vin et qui a participé euh, à la reprise de l'abattoir paysan du Vigan. Et après, il y a euh, Paul Reder qui est euh, éleveur au vin et vigneron sur la commune de cournon Donc voilà. Donc Je vais je vais laisser la parole à Rémi qui va vous présenter un petit peu la reprise et puis après on reprendra la parole pour vous expliquer un peu plus ce qui se passe dans les roues. Oui, merci. Euh, donc, euh, je précise que Valroc, c'est dans le Gard. Donc, je fais partie de la Confédération Pisane du Gard, mais bon, voilà. Ouais, mais, en fait, <rire> mais oui, non, mais, <rire> c'est Pisane. Ah, donc, euh, alors, j'ai des, des brebis Rayol, C'est la, la, race des Cévennes qui était menacée de disparition et qu'on a réussi par un programme depuis 30 ans à maintenir et à pouvoir installer des jeunes. Euh, donc, sur la, la, pour la thématique de, de l'abattoir au Vigan, euh, en fait, euh, moi, j'étais pas mal impliqué euh, au niveau Confédération Paysanne euh, sur le thème des abattoirs. Et, quand, euh, et puis, depuis des années, on suivait euh, notre abattoir qui était un abattoir euh, géré par la, par la communauté de communes. Donc, on était en relation avec les, les élus quand on voyait des choses qui ne se passaient pas trop bien. Alors. Dans l'abattoir, mais à chaque fois, ils nous, ils nous disaient Non, non, mais tout va bien, mais on va arranger ici, on va arranger ça. Bon. Il y avait eu des gros investissements de fait, Donc, je veux dire, la collectivité a, avait engagé des financements énormes. Et puis, un beau jour, patatrac, L214 a filmé la vidéo a été mise en ligne. Et du jour au lendemain, des, des actes qui n'étaient pas du tout acceptables ont été filmés. Et ça a conduit à, donc à un procès, c'était le, pro, le premier abattoir, le viguant premier abattoir qui est passé en justice pour maltraitance sur les animaux. Et, euh, et en fait, il n'y a vraiment eu que l'employé qui vraiment a, avait balancé les agneaux par-dessus la barrière, qui a, qui a vraiment été condamné. Les, les autres condamnations, c'était vraiment pour, pour la forme. Hein. C'est mon interprétation personnelle, mais bon, voilà. Donc à partir de là, l'abattoir a fermé. Donc à partir de là, comment on fait les 60 éleveurs euh, qui sont dans ce périmètre Donc le vigan, vous voyez que ce n'est pas évident hein, au niveau des certes par les routes. Donc on, avait, on a quand même des éleveurs qui sont de l'Hérault, de l'Aveyron, de la Lozère et du Gard. Donc euh, où sont les abattoirs les plus proches en dépannage Eh bien Alès, Pézenas et Entrenas. C'est des, des heures de route, donc euh, ce n'est pas, pas concevable euh, par rapport au travail qu'on fait d'avoir voilà, un abattoir de proximité qui était fermé. Donc, euh, assez rapidement, on s'est regroupé en tant qu'éleveur et on a dit là, il, faut, il faut trouver une solution. Donc, on a monté, on a monté un projet de reprise de l'abattoir et on a été accompagné pour réfléchir à la, aux conditions de, de reprise. Et, euh, et nous sommes allés visiter l'abattoir de Guillestre dans, dans les Alpes, qui venait d'être repris par les éleveurs, euh, ça faisait seulement six mois. Et ce déplacement à Guillestre, pour nous, ça a été une, une révélation, parce qu'on a vu nos collègues éleveurs de, des Alpes, qui en six mois avaient appris tous les gestes pour intervenir dans l'abattoir. Et du coup, nous avons fait euh, exactement pareil au Vigan. Euh, donc, on a monté une structure, une SIC, hein, Société coopérative d'intérêt euh, collectif, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, avec des collèges hein, dans, dans la structure juridique. Donc, premier collège, les, les tâcherons, c'est les éleveurs qui travaillent dans l'abattoir. Euh, le collège des éleveurs qui ne font que apporter des, des animaux. Et puis, un, un collège de, on va dire, enfin, une société civile, c'est pas le terme exact, je l'ai plus en tête, mais bon, des, des gens qui, a, qui viennent en soutien de, de la démarche. Et donc, l'idée, ça a été de dire, voilà, nous, maintenant, il n'y a plus de salariés dans l'abattoir. C'est nous, éleveurs, qui allons opérer à toutes les tâches depuis l'arrivée des animaux dans les écuries, l'étourdissement, le, la, l'a saigner et puis tout, et après toutes les tâches qu'il y a par, par derrière, vidage des, des, des carcasses et, et la pesée et, et la mise en frigo. Donc, ça a été quand même une, une aventure, hein, parce que ce n'était pas, pas notre métier d'intervenir dans, dans un abattoir. Euh, C'est en plus de notre travail sur nos, sur nos élevages et euh, je ne vous cache pas que les services vétérinaires, euh, là, c'est eux qui tenaient la caméra pour, euh, pour voir exactement si on respectait toutes les, toutes les, toutes les tâches à accomplir dans un abattoir. Euh, je, je déborde. Okay. Non, ah, mais <rire> Non, mais du coup, vous, vous disiez que vous n'étiez pas du métier. Comment vous avez fait pour, pour vous former, pour mettre en place toutes ces règles de fonctionnement et, et garantir des pratiques éthiques alors, ce qui, qui s'est passé, ce qu'il qu faut avoir en tête dans un abattoir, c'est que le, le, la réglementation est très, euh, très pointue. Et alors, surtout quand on reprend un abattoir euh, après un scandale hein, tel qu'il y avait eu, euh, là, il fallait, il fallait vraiment qu'on soit euh, très rigoureux. Donc, on a, nous avons eu une formation euh, au préalable, une formation, euh, oui, je dirais sur le, sur le cadre réglementaire, la manipulation des animaux vivants jusqu'à la, jusqu la mise à mort. Et ensuite, toute la, toute la suite des opérations, ça s'est fait euh, en réel, euh, accompagné par des, des personnes euh, compétentes pour nous donner tous le, les gestes de, de, de, de traçage des carcasses. Bon, je ne vais pas vous faire tout le détail, hein, mais euh, tout, toute la technique qui va après pour, pour arriver jusqu'à la carcasse finie et, et, et, et mise en chambre froide. Donc, c'est vrai que... Euh, alors, juste petite précision, l'abattoir nous une matinée par semaine, alors qu'avant ça ouvrait quasiment tous les jours de la semaine. Donc on a concentré l'abattage sur une grosse matinée. Euh, petite précision, il y a des bovins, des ovins, enfin, moutons, brebis, agneaux, les chèvres et les, les cochons. Voilà, c'est les, les quatre espèces animales qui, qui peuvent être tuées à l'abattoir du Vigan. Donc, à chaque fois, c'est des, des animaux qui n'ont pas la même taille Ils qui ont des spécificités quant aux, aux opérations, euh, ne serait-ce que pour les amener euh, pour l'étourdissement. Donc voilà, mais ça, ça s'est fait. Euh, finalement, ça s'est fait. Euh, comment dire? On a réussi en quelques mois, alors quelques mois, sachant qu'il n'y avait que 4 matinées par mois. Donc, ça a été assez rapide. Et on a eu l'agrément, parce que c'est ça qu'il faut viser dans un abattoir, d'avoir l'agrément européen pour pouvoir, après, fonctionner normalement. Donc, on a obtenu cet agrément. On a même eu, à, à, à ce moment-là, l'encouragement des services vétérinaires pour le travail accompli depuis le départ. On est parti à zéro jusqu'au moment où euh, ils nous ont accordé l'agrément. Donc, après, ce que ça nous permet, nous, éleveurs, par rapport à nos clients, parce que c'est d'apporter une garantie que les animaux, bon, chez nous, on fait le maximum pour évidemment, que ça se passe bien. Euh, le, on est relativement près de l'abattoir, donc on n'a pas des, des, des, des, des journées de, de transport. Hein. On, a, on, a, on peut avoir entre 20 minutes et 3 quarts d'heure de transport qui est relativement court par rapport à ce qui se pratique en France à l'heure actuelle hein, dans, les, dans les grands, grands abattoirs. Et, et ensuite, ce sont donc des éleveurs, donc c'est nous mêmes, cest c'est-à-dire nos collègues qui procédons à toutes, à toutes les étapes. Donc, il euh, y, y a un respect de, des animaux et le respect à, du travail des autres éleveurs. Je pense que c'est ça aussi qui est, qui est fondamental à, à avoir en tête. Et, euh, et ensuite, euh, on sait qu'une bête qui va être abattue dans des bonnes conditions, eh bien, il y a une conséquence directe sur la viande. Voilà. Si on ne travaille pas bien euh, dans un abattoir, la viande, à, à, à l'arrivée, elle n'est pas bonne. Alors, On pourra peut-être rentrer un peu dans le détail tout à l'heure, mais c'est aussi des notions qui sont importantes à avoir en tête. Voilà. Et puis, euh, pour dire, euh, bah, au départ, les, les éleveurs n'étaient pas bien conscients de, de comment ça pouvait fonctionner. Donc, il a fallu quand même un, un petit peu... Euh, euh, Bouger, bouger du monde, quoi, leur dire, bon, là maintenant, il, il faut retrousser les manches, il faut y aller. Donc au départ, on a été une quinzaine à être formés. Et puis là maintenant, il y a des, des nouveaux jeunes qui arrivent et qui prennent, qui prennent la, la suite et la, et la relèvent. Donc c'est une affaire qu'on a repris en, en 2018. On est sur la quatrième année. Au niveau des comptes, c'est très compliqué parce que l'abattoir, c'est très, très lourd hein, comme structure. Il y a des gros frais d'électricité, il y a des gros frais d'eau, de, il y a des gros frais de tout ce qu'on appelle déchets hein, euh, qui partent à l'écarissage. Euh, voilà, donc Économiquement, c'est quand même un équilibre très fragile. Mais sur les trois premiers exercices, on a, on a à peu près équilibré et là, on a une petite progression du volume. Donc, on, on devrait arriver à s'en sortir s'il y a toujours eu, eu, la base, c'est-à-dire des éleveurs motivés avec le soutien de nos clients qui sont les consommateurs de, de, de, de, en fait, de nos viandes. Voilà. Et pour les éleveurs de, de la région, qu'est-ce que ça a changé concrètement Alors pour, les, pour les éleveurs de la, la, de, du secteur concerné, euh, ben déjà, il y a, il y a, tout, il y a toujours, existe toujours. Hein, C'était quand même l'enjeu. Euh, le, la garantie que ce soit fait dans des bonnes conditions, c'est quand même euh, l'élément central. Et euh, ensuite, euh, ben ça, on, on, est, on est quand même sur une dynamique où on essaie d'installer euh, des jeunes. Hein, parce que juste pour avoir en tête... Dans les 10 ans qui viennent, il y a 40% des paysans qui vont partir à la retraite. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur du phénomène. Euh, je fais partie du papy boom. Hein. J'ai je, je, trouvé des repreneurs. J'ai je, je, je, je, tout. Je suis sur la fin. là. Et c'est quand même important de trouver des jeunes qui reprennent. Et puis même, bon, par chez moi, on a tout un programme avec la communauté de communes pour essayer d'installer à nouveau des éleveurs dans nos systèmes de pastoralisme dans les Cévennes. Donc, à partir du moment où il y a, il y a un outil d'abattage, c'est un gros plus pour une région. Voilà. Après, par derrière, on a, on a quand même un tissu de, de boutiques de producteurs, une boutique paysanne. Euh, voilà. et puis il y en a, a d'autres qui sont en train d'imaginer euh, d'autres formes de vente euh, individuelle ou collective, peu importe il y a, y, a, y a mouvement de fond quand même je pense donc c'est important de conserver cet outil alors après juste peut-être pour faire la, la transition avec le, le projet de, de, de, de mes copains euh, éleveurs de l'héro euh, nous, on, on, c'était déjà très très très compliqué hein, au niveau réglementaire. Le gérant, il a, il a quand même une responsabilité énorme. Alors le gérant, c'est un éleveur. Hein. Euh, donc nous, on n'est pas parti sur le, le, le caisson d'abattage, hein, l'abattage à la ferme, parce qu'il fallait d'abord stabiliser, enfin garantir qu'il y ait toujours un abattoir. Alors que dans les roues, vous, vous avez déjà un abattoir. Donc, vous, vous rajoutez une autre dimension à cet abattoir. Merci beaucoup. Il y aura peut-être des questions plus tard de, du public. On va, on va passer maintenant à, au projet d'abattage mobile oui, dans les vous passer la vidéo N Non, non. <rire> je vais, euh, juste avant de repasser la, la parole à, à Paul, je vais vous situer un petit peu le contexte de l'abattage en France. Juste deux mots pour vous dire qu'aujourd'hui, les abattoirs en France, c'est 250 euh, abattoirs qui peuvent exister. Euh, 60% d'entre eux sont spécialisés. Donc, euh, ils font soit ovins, soit bovin, soit porcins. Et euh, 70% d'entre eux sont aux mains de... Quatre grands groupes donc euh, je vous laisse imaginer euh, la part de l'industrialisation qui a lieu dans les abattoirs donc nous on se situe dans ce dans ce contexte là en tant qu'éleveur c'est à dire euh, si je prends mon cas mes bêtes font une heure et quart de route voilà c'est la réalité pour être éleveur et pouvoir euh, abattre mes animaux donc après sur le modèle hérol c'est paul qui va vous expliquer un petit peu le contexte et voilà, alors le, euh, le contexte, euh, c'est en fait euh, euh, quand, on, quand on quand on regarde le parcours de la bête, donc entre, entre la ferme et, et l'abattoir, on, on s'aperçoit que, que l'essentiel du stress, il, il est il est souvent à l'abattoir, mais il y a une partie du stress pendant le transport. Et, euh, et que euh, voilà fin après c'est c'est quand quand on quand on vit avec ces bêtes euh, quand on vit avec ces bêtes euh, c'est c'est souvent le c'est souvent le moment du chargement hein, qui est qui est le qui est le plus euh, voilà euh, qui est le plus euh, disons pesant pour partir à l'abattoir après une fois qu'on a pris le volant et qu'on est parti euh, voilà tout, tout tout tout est sur des rails donc euh, les les la, la... Euh, L'abattage à, la euh, euh, voilà. à la ferme, donc euh, c'est vraiment pour. Je change de micro. L'abattage à la ferme, donc c'est vraiment pour, disons pour pour raccourcir cette étape-là euh, entre la ferme et, et le moment de de la mort de l'animal. Et euh, donc. Euh, et donc réaliser la mort de l'animal dans la ferme elle-même. Euh, alors les les, c euh, les les éleveurs ont des attitudes très différentes hein, même les éleveurs vis-à-vis de, -vis de ça parce que euh, parce que pour certains éleveurs en fait c'était c'est plus confortable de, de laisser la bête vivante à l'abattoir et, et, et de pas voir ce qui se passe et de ne pas voir ce qui se passe après. Euh, et voilà, mais il y a, a d'autres éleveurs qui qui, qui ont, euh, euh, disons, euh, je ne sais pas, un niveau de conscience différent. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne veux pas, euh, voilà, et, et qui qui euh, qui anticipe en fait. C'est vrai qu'ils anticipent le stress de la bête et donc qui veulent qu'ils veulent le limiter. C'est euh, c'est un peu cette démarche-là. Alors, les, les, les premières expérimentations d'abattage à la ferme, elles ont eu lieu en Europe du Nord. Euh, voilà, bon, culturellement, on comprend, on comprend facilement pourquoi. Euh, voilà, ou, ou aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, c'est plus une histoire de distance, hein, qui, est, qui est clairement euh, et de, de durée de transport qui est clairement en jeu euh, et, euh, et en Europe du Nord et euh, en France on a on a donc une euh, une fenêtre réglementaire en fait hein, de, de, de quelques années pour euh, pour expérimenter de deux ans hein, de trois ans jusqu'à fin 2023 jusqu'à fin 2023 voilà je, avant euh, voilà donc ça se termine à la Coupe du Monde de rugby parce pour les, 2023, pour, pour coup, les viandards. Qu'est-ce qui se passe en 2023 Pourquoi vous avez en cette 2020... ben, C'est une fenêtre réglementaire, en fait. Donc là, on a, on a autorisé l'expérimentation de l'abattage à la ferme. Donc tous les processus d'abattage à la ferme qui auront lieu euh, jusqu'en 2023 seront faits à titre expérimental. Ensuite, euh, ces expérimentations doivent déboucher sur des réglementations qui, euh, qui, qui contraindront en fait, ces, ces pratiques. On, on espère, disons, qu'elles déboucheront sur des réglementations qui nous permettront. De poursuivre cette pratique qu'on aura expérimentée. Et, et donc, on sera du coup contraint par les normes qui seront issues des expérimentations. Toutes les expérimentations vont être, vont être très, très, très, très, très surveillées, en fait, d'un tas, tas de points de vue. Euh, donc, c'est un, un cadre vraiment réglementaire. L'expérimentation, c'est un cadre réglementaire qui est, qui est bien plus contraignant que. Que les pratiques, les pratiques d'abattage classiques qui elles sont, sont, sont rodées euh, etc donc nous on, on est à la fois euh, euh, expérimentateur mais euh, un peu cobaye aussi et donc voilà il faut que, euh, voilà il faut que, il faut que tout le monde y mette du sien quoi donc c'est c'est vraiment un projet de développement euh, euh, passionnant parce que parce que euh, d'une part euh, ça, ça fait appel à à la sensibilité des éleveurs euh, et, et au cadre contraint, enfin, et, et confronté au cadre réglementaire, en fait, quelque part. Hein. Donc, euh, c'est euh, un projet intéressant et on, on, on espère que, que ça va déboucher sur, euh, voilà, sur une belle réalisation. Donc, dans ce projet, il y a des chercheurs aussi qui sont impliqués d'INRAE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'ils qu qu cherchent alors euh, donc c'est un projet qui a été initié en 2000, fin 2019 on s'est tous retrouvés on était on était 150 porteurs de projets en fait paysans à vouloir projet porter, porter des abattoirs paysans dans toute la france et euh, on a croisé l'inra à cette occasion euh, et pour nous c'était c'était un petit peu se dire euh, si on a les chercheurs avec nous on va y arriver parce que on a beau être paysan euh, on fait encore des études pour expliquer aux paysans que les animaux sont intelligents mais moi j'en peux plus quoi hein, de voir des études pour expliquer que les animaux ont une conscience ont une souffrance moi je vis tous les jours avec les animaux j'ai pas besoin de quelqu'un ou qu'un chercheur vienne me l'expliquer mais on est on est dans une société qui considère que quand un chercheur l'a dit ça a de la valeur donc du coup on a pris les chercheurs et euh, ils vont dire ce que, ce que nous on pense hein, c'est à dire que bah oui les animaux souffrent oui ils ont pas envie de quitter les copains euh, non ils ont pas envie d'être abattus et il va falloir aménager ça le mieux possible. Donc, euh, pendant un an et demi, il y a une chercheuse qui va euh, valider les parcours, tout, tout le process, on va dire, euh, technique. Est-ce que c'est possible de le faire Est-ce qu'économiquement, on va pouvoir le supporter aussi Et euh, bien sûr, tout le process euh, éthique. On va essayer de mesurer euh, tout ce qui est stress animal. Donc, ça intéresse euh, la DGL et ça intéresse les éleveurs, parce que ce serait un comble euh, qu'en abattage à la ferme, on ait des animaux plus stressés qu'en abattage en abattoir. Là-dessus, ça serait... Donc, on a besoin d'interroger ça. On se remet sacrément en question aussi, hein, parce que euh, ça va. c'est des moments qui sont pas faciles pour les éleveurs. Euh, comme le disait Paul, on a nos animaux du début de leur vie jusqu'à leur fin. Et, et pour l'instant, cette fin-là, elle nous échappe. Euh, moi, quand euh, je pose euh, mes brebis, à l'abattoir et qu'elle passe la nuit avec des gens qu'elle ne connaisse pas, dans un box qu'elle ne connaisse pas, euh, et qu'elles sont abattues le lendemain, je le sais, je le sais que ce n'est pas ce que j'aurais envie de, de faire pour elle, je préférerais qu'elle reste à la maison, et puis que quitte à ce qu'on assume, on assume jusqu'au bout et j'y vais, et, euh, et c'est moi qui la mets à mort, mais je ne la mets pas à mort pour n'importe quoi jamais à mort pour des gens pour nourrir des gens et ça ça a du sens et c'est totalement opposé en fait à tout ce qui est industrialisation de l'agriculture c'est pas un numéro qu'on passe dans une chaîne Donc, pour en revenir à l'inra euh, ils vont mesurer le taux de stress et la qualité aussi de la viande parce que quand l'animal est stressé euh, on, on sait détecter des ph on sait détecter des, des développements de bactéries et ils ont toute cette expertise fine qui va permettre de valider euh, nos pratiques nous en tant qu'éleveurs c'est mieux pour les animaux, c'est mieux pour les consommateurs, in fine au bout de la chaîne, qui mangent de la viande de meilleure qualité. Et puis, c'est mieux pour nous. <rire> ah. Très égoïstement, c'est déjà... Euh, euh, voilà, Moi, quand je ne suis pas issue du milieu agricole et quand il, a fallu, euh, quand il a fallu mettre à mort les premiers animaux, faire les premières euthanasies, je ne parle même pas de consommer de la viande. Euh, moi, j'ai passé quatre ans en études agricoles. Jamais, jamais, jamais, on ne m'a parlé de mort. Je suis arrivée dans mon élevage avec une bête qui était au bout de sa vie et il a fallu que je fasse le choix d'abréger ses souffrances. Et en fait, vous n'avez vous pas d'outils, vous n'avez pas de formation, on ne vous en a pas parlé. Et quand vous en parlez, on vous dit oh « non, non, non, ça c'est de la croquette pour chien » ou « ça tu te débrouilles » ou « ça tu le caches ». Mais sauf qu'au bout d'un moment, ce n'est pas satisfaisant, il faut bien s'en saisir. Enfin, voilà, on est tous au début de la vie et à la fin de la vie donc euh, il faut il faut se responsabiliser face à ça donc on a trouvé des trucs c'était pas satisfaisant et à un moment on a croisé un veto dans notre vie qui nous a dit mais si en fait il existe des outils euh, il faut arrêter de bricoler avec ça et euh, on, on a pu faire des mises à mort euh, dignes éthiques euh, ou quand on décide que c'est la bête elle est allée jusqu'au bout qu'elle qu'elle ira pas plus loin et qu'elle est dans la souffrance eh ben oui, on peut l'assommer et puis on peut on peut prendre ça en charge. Voilà. Donc c'est aussi ça cette idée d'abattage à la ferme. C'est on le sait, il y a une vie et il y a une mort et il faut l'assumer. Et, et Paul évoquait tout à l'heure euh, rapidement le le coût, mais j'imagine que pour les éleveurs ça va coûter beaucoup plus cher le l'abattage à la ferme. Donc euh, enfin ils sont déjà disons. Les éleveurs ne roulent pas sur l'or. Comment, comment on envisage ça Est-ce qu'ils vont être aidés euh, que... bah, Il faut, faut, faut déjà savoir que par exemple, l'avatoire de, de Pézenas, il, il, il est très aidé. C'est des structures qui sont qui, sont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont du mal à, à, à être rentables en fait. Hein. Donc... Euh, euh, enfin, c'est les abattoirs du, du coup, des abattoirs euh, disons, bon, on va dire public ou semi-public. On ne parle pas des abattoirs industriels. Là. On parle des abattoirs qui sont ouverts aux éleveurs et voilà pour pour, pour l'abattage de, de de petits effectifs. Donc euh, oui, euh, ça va ça va entraîner un surcoût. Enfin oui, pour, probablement. Mais, mais, mais, vous voyez, quel est... Euh... Quelle est la démarche de qualité qui n'entraîne pas de surcoût, quoi, quelque part Voilà, c'est aussi ça que euh, qu'on qu veut qu'on veut prouver, quoi. C'est il euh, y a en, en élevage, il y a il y, y, y a des économies à faire par ailleurs. Il y a des économies à faire sur l'alimentation. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de choses à, à on peut progresser sur beaucoup de choses là-dessus. Enfin voilà, donc il n'y a pas voilà, enfin le, le euh, le, voilà, le surcoût pour moi ce n'est pas, pas vraiment le cœur du problème enfin, je ne sais, je sais même pas enfin, je, je suis pas au courant dans les détails de votre projet mais je vois pas trop le surcoût à part le caisson en lui-même je vois pas où il est parce que de toute façon le, le transport se fera quand même de la ferme à, à l'abattoir Ensuite, parce que je crois que vous, vous, vous êtes tellement dans votre projet que vous avez oublié de donner les détails. Oui, que... ouais, je, je vais préciser rapidement. Le, le, le, le principe, en fait, c'est que donc, on, euh, on, on pratique euh, tous les gestes qui sont pratiqués en abattoir sur la ferme, euh, jusqu'à la mort de la bête. Euh, une fois la bête morte, elle part en caisson à l'abattoir. Et ensuite, l'abattoir euh, donc euh, euh, gère tout le reste, le dépossage voilà. et, et un caisson réfrigéré. Ou, oui, un caisson réfrigéré enfin, ou semi-réfrigéré. Voilà, donc ça, d'un point de vue, euh, disons, euh, on sait que d'un point de vue réglementaire, là, déjà, on est dans les clous. En fait, il n'y a pas de... Voilà, y a avec une durée de transport, évidemment, euh, limitée hein, dans le temps, on peut pas... Voilà. Euh, je ne sais pas quelle est la durée limite. C est, c est... Sans retard induit. Sans retard induit, voilà. Euh... C'est toujours de la réglementation. Euh... Ah, c'est à nous de l'apprécier. C'est la voilà. chance d'avoir l'INRA. C'est une, une heure. Euh... Ouais, entre euh, une heure et, et deux heures, en fait. On va, on va faire des analyses bactériaux pour pouvoir vérifier. Mais la législation, enfin, voilà, ce à quoi on fait face, c'est sans retard induit. Donc, euh, c'est compliqué aussi euh, de s'en saisir et de donner un chiffre. Eh bien, ça veut dire que vous devez le faire au meilleur, euh, au meilleur de vos capacités. Au, au, plus au plus court. Au plus court. On n'a voilà, pas d'indication. Voilà. Mais c'est... Euh, Là, par oui, exemple, on, elle... peut, on peut imaginer qu'il y ait une panne et que, que, que, que le caisson soit immobilisé deux heures. C'est la perte, la perte des bêtes qui sont dans le caisson. Quoi. Voilà, ça, ça implique la, bête des, voilà, la perte des bêtes qui sont dans le caisson. Voilà, donc c'est, c'est, voilà, c'est. Voilà, tout ce qui est mis en œuvre pour garantir euh, la sécurité des aliments, en fait. Voilà, on est, on est éleveur, mais on est aussi producteur d'alimentation. Et en fait, le sang interinduit c'est qu'on ne peut pas se permettre d'intoxiquer des gens en favorisant le bien-être animal. Donc, on aura la même réglementation que les abattoirs. Il faut à tout prix que euh, sur la phase finale, qui est la, la consommation euh, de l'animal, euh, ça soit, soit sain, en fait. Ce n'est pas le plus sain possible, il faut que ça soit sain. Donc, on, il va falloir qu'on amène la preuve. Et, et là, vous en êtes tout dans, dans l'expérimentation euh, Si on peut avoir les, les prochaines étapes, comment ça se passe alors, euh, la prochaine étape, c'est euh, alors ce soir, il faudrait que vous votiez parce qu'on veut financer un caisson. Donc ça, ça serait bien. Euh, non, plus sérieusement, on en est à la phase de conception des outils. Euh, on conçoit quel type d'outil peut aller sur la ferme, quel type d'animaux peut rentrer dans cet outil. Comment on peut travailler dedans? On a une phase d'un an. Euh, voilà, où on va modéliser un petit peu tous ces projets euh, en lien avec tous les autres groupes qui existent au niveau national. Parce que nous, on a beaucoup bossé sur la politique dans l'Hérault, parce qu'on travaille avec un abattoir euh, euh, semi-public. Et euh, ça, voilà, c'est des cohabitations, c'est des découvertes. Euh, rencontrer des abattoirs, ce n'est pas forcément facile pour des éleveurs. Rencontrer des éleveurs euh, en dehors du contexte de l'abattoir, ce n'est pas forcément facile pour des directeurs d'abattoirs. Et il a fallu qu'on apprenne à se connaître. Et après, euh, au-delà de la partie euh, réa conception, réalisation des outils, ça va être la partie euh, quel modèle économique. Et donc là, on s'est appuyé euh, sur euh, les éleveurs, sur les abattoirs, sur les consommateurs et sur les collectivités. Euh, c'est un projet qui est porté à la base pour, par la Confédération Paysanne. Et l'idée, c'est de ne pas réserver cette viande-là à une élite qui va pouvoir se le permettre. Euh, il n'est pas question de doubler le prix des agneaux parce que euh, euh, on aura fait des choses qui ont de la valeur sur le plan social aussi. Parce qu'il faut aussi parler des conditions de travail des salariés dans les abattoirs. Ils ont des cadences qui ne sont pas tenables si ça a dérapé. C'est aussi parce que, euh, à un moment, on ne peut pas aller vers une industrialisation du travail. Donc, on est vraiment là au début. On construit les outils, on a un an pour les construire, et puis après, on va faire nos premiers abattages, je pense, ouais, fin 2022, euh, début 2023. On pourrait faire des essais, mais, mais euh, ça n'a de la valeur que si on peut apporter des preuves, en fait. Voilà. Il y a, il y a, il y a quand même un, une dérive, là, j'entendais des, des spécialistes en parler, euh, une dérive... Euh, euh, dans la société euh, du, du, du refus de la mort en fait et, et c'est vrai que tout ce travail d'abattoir en fait il a été mis euh, euh, il a été caché quoi on, on tente de le maquiller de l'oublier en fait euh, et, euh, et et ça c'est pour c'est pour ça que que, que tant de, de gens ont mal avec enfin que, que même des, des, des nouveaux éleveurs ont, ont du mal avec la mort de leurs animaux parce que, parce que la, la société refuse la mort, en fait. Euh, et et cette, cette, ce refus-là, en fait, quelque part, il, il, il se répercute sur les, les salariés des abattoirs, parce qu'ils ont bien conscience qu'ils qu travaillent avec la mort, euh, qu'ils que, qu travaillent avec quelque chose que la société ne veut pas voir. Et, et donc, euh, il faut bien... On ne on peut, peut pas les, les dédouaner euh, comme ça, 100 mais il faut bien se rendre compte de voilà de, de du, du mécanisme euh, voilà qui, qui, qui, qui était à l'œuvre. C'était tout le travail de, de Jocelyne Porcher de et de, de Montpellier qui a beaucoup travaillé sur le sur les conditions de travail des, des salariés dans les, dans les abattoirs. C'est épouvantable hein, comme voilà. Juste par rapport à ce que vous disiez, là, sur le, on a caché la mort. C'est vrai que ça, ça a commencé déjà sous le Second Empire, quand on a créé les tueries euh, cantonales. Où on, a, on, a, on a placé le, la mise à mort des animaux dans des bâtiments à l'extérieur des, des, des chefs lieux de canton. Et puis euh, ensuite, c'est vrai que le, le phénomène de, de disparition des abattoirs, tu l'as rappelé, 240 ou 250 abattoirs aujourd'hui, c'est ridicule. Et, euh, et puis il y a le phénomène aussi où maintenant, euh, ce n'est plus, plus de la viande qui est proposée, c est, c est, on parle de minerai. C'est-à-dire, voilà, c'est de la viande. De la viande on, on, le, le, le stade ultime, c'est la, la viande hachée. Ce n'est plus une côtelette, ce n'est plus une tranche de bif, c'est de la viande hachée. Et, et, et on y met ce qu'on veut dans la viande hachée. Euh, c'est ça aussi où on, on, on a pu à l'esprit l'animal on, on a une, une espèce de truc dans l'assiette qui ressemble à rien et, euh, et puis il y a tous les enjeux euh, industriels et, et commerciaux et financiers enfin, il, sur les gros abattoirs le, les déchets euh, sont récupérés sur les petits aussi mais sur les gros c'est énorme le, le trafic qu'il y a sur le sur les, les eaux, hein, le, le, le, tous les eaux qui repartent après dans le, dans le circuit des, des cimenteries pour apporter du calcium. Le, le, la graisse qui part pour aller faire du carburant, du, du biocarburant, bio machin. Enfin, c est, c est, là on, après, on part sur des trucs où nous, nous en tant qu'éleveur, on est complètement euh, déstabilisé par tout ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de rester à notre échelle, à nous, de nos élevages de nos animaux, et surtout éviter de rentrer dans, dans, dans ces schémas-là. Alors, j'en je, je, profite là pour quand même signaler, bon, on l'a déjà dit, mais c'est bien de faire un peu de... Au, au, au niveau de la conf, on a été... Les... Ce n'est pas, pas pour vanter mais le, le fait est qu'on a été les premiers depuis de longue date à se positionner sur, sur les problèmes des abattoirs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si cette expérimentation peut se faire dans l'Hérault, c'est parce que la conf au, au niveau national a été force de proposition au, au niveau du, du ministère de l'Agriculture. Tu as parlé de DGL, c'est la direction générale de l'alimentation. Et du coup, on s'est aperçu euh, qu'en peu de temps, l'administration au niveau national s'est saisie du dossier. Ce qui, ce qui était complètement, enfin, complètement imprévisible comme phénomène. Donc, je trouve que, que c'est très, très intéressant parce que ce que vous vivez là dans les rois aujourd'hui, c'était absolument impensable. Il y a quatre ans en arrière, hein, je, je situe 4 cinq ans en arrière, c'était impensable. Aujourd'hui, vous êtes au, à la phase expérimentale. Alors, on ne dit pas que c'est facile, que ça va se faire tout seul parce qu'on s'aperçoit les, les retours qu'on a là, par, par la conf du national c'est qu'il y a des départements où les administrations font du zèle. Ils veulent, ça ne leur plaît pas qu'il y ait des expérimentations. Donc en fait, nous, notre rôle de paysans de base, c'est de rappeler euh, au niveau national qu'ils se sont engagés pour qu'il y ait des expérimentations. Donc maintenant, il faut qu'ils fassent comprendre à leurs représentants départementaux euh, que maintenant, il faut qu'on avance. Parce qu'en face, il y a il y a la société civile, enfin les consommateurs qui, qui attendent aussi des réponses. Peut-être avant de laisser la parole, euh, enfin laisser les personnes poser leurs questions, euh, est-ce que vous pensez euh, que, bah, que ce genre d'initiative, donc abattage à la ferme, ou reprise euh, des abattoirs par, par les paysans eux-mêmes, ça, ça peut être une bonne solution pour... Pour résoudre ces crispations autour de l'abattage qu'on a depuis quelques années et puis euh, voilà renouer un petit peu euh, avec les, les consommateurs. Euh. Vous compléterez. <rire> euh, je vous expliquais tout à l'heure qu'on a 250 euh, abattoirs en France et qu'on a 150 porteurs de projets. Donc en fait forcément, ça va relocaliser euh, les élevages, ça va permettre l'installation. Pour moi, c'est un vrai projet politique, en fait. Ça permet l'installation des jeunes, ça permet de porter des valeurs qui sont plus justes, parce que, comme le disait Paul, on croise un nombre de porteurs de projets impressionnants qui euh, se questionnent sur les conditions d'élevage et qui nous questionnent, nous, qui avons accepté le système aussi, quelque part. Et on a là l'occasion, avec l'abattage paysan, de dire, bah non, en fait, ça va s'arrêter. Euh, on va, on, c'est pas ça des bonnes conditions d'élevage. Euh, c'est au plus près, au plus près des consommateurs, avec des, avec des produits locaux, du pastoralisme, des, des choses qui ont de la valeur et qui, qui permettent de maintenir les richesses aussi sur le territoire. Parce que quand on produit euh, de la viande, euh, parce que c'est de c de c'est la viande qu'on envoie dans ces les élevages industriels ce ne sont pas nos animaux euh, ce ne sont pas les mêmes types d'élevage euh, voilà pour aller euh, alimenter des steaks hachés et de la junk food on n'est pas dans un modèle paysan et vraiment toutes ces toutes ces petites initiatives vont nous permettre de développer dans les cantines, dans les, dans les, dans les petites communes, de repeupler re un peu les marchés et de redonner des lettres de noblesse à l'agriculture paysanne. C'est vraiment un très très bel outil euh, dont on est en train de se saisir. Relocaliser aussi, ça veut, ça veut dire euh, euh, donner un vrai prix aux choses en fait. Parce que la, la, on, on se rend bien compte que, que, que dès qu'on industrialise, les, euh, les prix sont, sont des prix de spéculation. Euh, voilà, dès dès, dès, dès, dès qu'on rentre dans des filets industriels, on se retrouve sur des volumes qui, voilà, qui, qui sont forcément soumis à la, à, à la spéculation. C'est simplement les mécanismes capitalistes qui, qui veulent ça. À partir du moment où on relocalise et qu'on... Euh, et, et, et, et que finalement on paye le, le vrai prix pour les pour les vrais gestes. Euh, on, voilà, je, je, on, on, se, on se quelque part on se défait de ce système là qui qui est spéculatif et qui euh, voilà qui qui, qui, qui nous empoisonne la vie. C'est un peu ça en fait qu'on qu aimerait c'est un peu voilà mais maîtriser euh, voilà et maîtriser et, et pouvoir dire euh, pouvoir dire euh, voilà on, maintenant on, on a envie d'apporter de, de, nos viandes pour une cantine et voilà on va aller on va aller négocier et on voilà nous on connaît le prix on, on voit ce que ça nous coûte et, et on peut l'expliquer le prix et, et voilà et, et, et du coup c'est pour, pour nous c'est ça aussi le, le but J'ai toujours plein de choses à dire, mais bon, je ne sais pas si je ne veut pas faire du hors-sujet. Non, je pense, que, je pense que si on raisonne localement, l'élevage, que ce soit par département, même dans notre ancienne région de languedocienne, je suis de la vieille école, on est loin de, de subvenir aux besoins de la population locale. Donc c'est quand même, ça interpelle de voir que rien qu'en France, je crois que le 3, les trois quarts de la viande abattue, c'est en région Bretagne. Quand on regarde les cartographies, c'est énorme. Donc en fait, c'est bon, voilà, de l'élevage industriel, c'est du soja qui vient d'Argentine et du Brésil dans les conditions que, de production que vous savez, OGM, etc. Donc après, c'est du, du camion, hein, c'est du transport. Euh, bon, avec les crises qu'on vit là actuellement, euh, le coût du déplacement, il il, enfin, c'est plus raisonnable. Alors qu'on a, on a la possibilité d'avoir des, des paysans nombreux dans nos territoires, je, je, je, je me répète, mais... Et qui peut redonner de la vie dans nos villages, parce qu'il n'y a, a pas que voilà, il y a pas il y a pas que ça quoi, je veux dire, il y a aussi toute la vie dans nos petits villages, dans, dans l'arrière-pays. La, J'aime pas ce mot, mais dans, dans nos dans nos zones un peu plus inaccessibles, c'est quand même important. On s'aperçoit bien qu'il y a un phénomène là depuis deux ans. Euh, moi, dans mon village, il y avait des maisons. On, dis, on se disait jamais jamais elles seront vendues ces maisons. Tout a été vendu. Le marché des immobiliers, il est plat là maintenant. Il n'y a plus rien à vendre, tout a été acheté. Donc, il, enfin, il, y a, il y a... alors est-ce que c'est juste un phénomène passager Non, parce qu'il y a des gens qui maintenant viennent s'installer et c'est donc euh, voilà, il y a un nouvel apport de population dans des zones où, où il n'y avait pas, à part, pour, à part pour les beaux jours. Là, oui, hein, le tourisme machin, oui. Mais là maintenant pour y vivre à l'année, c'est autre chose parce qu'ils ont su que Rémi était allé être à la retraite et qu'ils pourrait faire la fête avec Rémi euh, tous <rire> les soirs. À euh, On va, on va peut-être arrêter euh, donc, euh, la, la captation et puis passer au débat. Euh, juste là, vous parliez d'un vote là, pour le département. C'est peut-être important que les personnes qui nous regardent euh, sachent euh, où voter comment voter, parce que je pense que c'est jusqu'à dimanche, c'est ça c'est ça. Alors, euh, c'est un chemin de croix. Euh, il faut aller sur le site du département, accepter de s'enregistrer, de donner ses coordonnées. Hein euh, je pense qu'il n'y a pas d'espion russe. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Et après, vous choisissez parmi trois projets, euh, dont le projet abattage à la ferme et un projet jeune. Voilà. Donc, il faut voter pour quatre projets au total. Et donc, euh, à l'issue de, de ce vote, euh, les, les fonds euh, du département seront alloués euh, jusqu'à consommation des enveloppes. Donc, plus on est haut dans le projet, mieux c'est. Donc, voilà, pour l'instant, euh, on, tient, on tient le bon bout. On est en concurrence au coude à coude avec les loutres. Donc, euh, ça serait sympa de, de voter pour nous euh, pour pouvoir financer ce caisson. Voilà. Et vous avez jusqu'à dimanche. C'est quoi, Lucie alors, c'est. Euh, vous tapez budget participatif du département. Ça va vous prendre. Soyons honnêtes, ça va quand même vous prendre 10 minutes. Voilà. On a des petites plaquettes. Euh, vous de là ouais, de Les deux, ça marche. Département de l'Hérault. Ouais. Euh, pour les personnes qui sont dans le public. On a des plaquettes qui sont posées sur la table d'information, avec un petit feuillet avec toute la démarche pour euh, pour euh, aller voter sur le site du département de l'Hérault. Euh, L'adresse c'est jeparticipe.hérault.fr. pour ceux qui regardent la vidéo. Euh, sur le site internet de la Confédération paysanne de l'Hérault, il y a plein d'infos, donc il ne faut pas hésiter euh, à aller voir le site et puis à voter sur euh, sur euh, le lien qui sera euh, mis. Euh, Associé à cette vidéo. Merci. Je, alors, est-ce qu'il y a des questions? Euh, oui. Alors, en fait, j'ai deux, deux types de questions. La première, c'est euh, alors. Pour nous, euh, urbains, bon, je ne veux pas à la campagne, je ne veux pas en ferme. Euh, pour nous urbains, du mouvement social, les, la Confédération Paysanne, c'est les paysans gentils, et les paysans méchants, c'est la FNSEA, dont sont issus une grande majorité des ministres de l'Agriculture. Alors, là, vous avez parlé d'éleveurs, de, de, je suppose des éleveurs, qui sont à la Confédération paysanne ou proche. Alors, quelle est l'attitude des paysans de, euh, qui sont membres de la FNSEA, par exemple Bon, euh, ça, c'est la première question. Euh, la deuxième question, elle est peut-être plus difficile. C'est-à-dire qu'on est dans un, quand même, qu'on est dans une période de, avec le climat, etc. Donc, en gros, d'ici 2050, il faut diviser au moins par deux les émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être même par trois. Et il se trouve qu'une des grosses sources de gaz à effet de serre, c'est l'élevage. Alors bon, ce qui a bonne presse dans nos milieux en général, c'est, ben, en gros, il faut diviser par deux la consommation, il faut remplacer la consommation de protéines animales, la moitié des grains, par des protéines végétales. Donc voilà, quelle est un peu votre pensée là-dessus Je peux répondre à la deuxième pour commencer. Voilà. <rire> on se complète bien. Euh, la deuxième, l'effet les de serre. Il faut, il faut savoir que l'élevage paysan, en fait, il, il émet très très peu de, de, de gaz à effet de serre. Les, les, on, on a tendance à agglomérer en fait, l'élevage comme émetteur à effet de serre, mais c'est essentiellement l'élevage industriel qui, qui, qui émet de l'effet de serre. Euh, D'une part, parce que, parce que euh, les, les bêtes sont, sont en alimentation forcée, donc elles ont, elles ont, elles ont, voilà, elles ont un système digestif qui ne fonctionne pas comme il pourrait fonctionner dans des conditions euh, normales. Et, et, et d'autre part, parce que c'est un, un système d'élevage industriel, c'est un système qui génère énormément de transport que ce soit pour l'aliment ou pour les produits finis. Euh, donc les produits finis congelés etc enfin bon donc il y a il y a, y a pas euh, voilà on, on se sent on se sent pas trop concerné en fait euh, euh, par euh, par ces, cette cette, cette, euh, cette accusation d'élevage qui émet, euh, en, enfin, en agriculture paysanne euh, qui produit les, des gaz à effet de serre euh, on, on est plutôt, euh, on est plutôt dans des élevages qui sont intégrés en fait à des systèmes, euh, euh, disons, plutôt vertueux d'un point de vue, d'un point de vue environnemental et, et voilà. Donc, euh, on peut citer, euh, on peut citer. Euh, l'élevage qui lutte contre euh, contre les incendies, par, enfin le pâturage qui lutte contre l'incendie, euh, des, des élevages qui sont en pâturage euh, en pâturage total, qui consomment pas d'aliments, enfin il y, a, il y a tout un tas d'exemples comme ça euh, euh, de pratiques qui font que, que on se sent pas trop concerné par ces accusations là. Voilà, donc il faut il faut il faut bien bien bien prendre les chiffres. Effectivement, l'essentiel de la viande est produits en élevage industriel euh, et, et, et effectivement, l'essentiel de la viande est, est émetteur de gaz à effet de serre. Voilà. Mais euh, voilà, il faut, il faut euh, effectivement, euh, si, euh, si on, on, on arrête de produire la viande industriellement, euh, il, y aura pas, il y aura pas, de la viande pour tout le monde. Donc c'est une bonne idée de commencer à baisser sa consommation aussi. Voilà. Alors moi je vais vous répondre à la première question. Euh, en fait, c'est un le projet abattage à mobile héros. C'est un projet initié par la conf, mais euh, seulement initié. Parce qu'aujourd'hui, les paysans, c'est moins de 1% de la population. Et, et je pense qu'il faut faire la nuance entre les luttes qu'on peut mener au ministère et la solidarité qui peut exister après dans la, dans la campagne. Voilà, euh, le projet d'abattoir mobile, il est porté par euh, toutes les convictions euh, politiques et syndicales, et il est surtout porté par des éleveurs qui ont des valeurs communes d'éthique et de, et de bien-être animal. Euh, après, c'est clair que c'est plus un projet CONF qu'un projet FNSEA, parce que on favorise les circuits courts et on n'a pas un esprit grande filière ou concentration des élevages. Mais après, localement, on bosse tous ensemble. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans les rôles, on n'est quand même pas un siège de grands élevages industriels, peut-être quelques-uns en poule, mais on a plutôt affaire à du pastoralisme ou à des élevages qui sont plutôt respectueux. Oui. Oui. J'ai loupé le début, mais le... Ok. Ouais, bon, bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, mais le, le, le projet qui est en train de se monter, il ne vient pas en concurrence avec les abattoirs locaux. Et, euh, je ne sais pas si ça a été dit, parce que j'ai loupé une bonne partie, mais donc ça, ça va permettre aussi de conforter, et quitte à développer aussi les abattoirs locaux. Ce n'est pas un outil concurrent. Donc, euh, c'était juste une petite précision. Je ne savais pas si elle avait été donnée par nos super intervenants. Je peux juste rajouter, parce que de mémoire, le, les responsables de l'abattoir de Pézenas c'était au colloque de la CONFAPT. Non euh, Il me semble bien. Euh, Alors, euh, enfin, je sais qu'il y, avait... y avait des représentants du syndicat viande, ouais. Je sais que, je sais que, bon voilà, on a, on a eu un gros colloque euh, il y a trois ans, et c'est là où, c'est là où on, on, on a pris connaissance des 150 projets au niveau national, et, là, là, il a, et on avait invité largement, c'est aussi une, une réponse à votre remarque, c'est-à-dire que nous, conf on ne reste pas refermés sur nous-mêmes, et quand on, des, quand on a des réflexions, on fait, on fait appel à un très, un très large public pour, pour justement pouvoir faire, faire bouger des lignes. Et je sais qu'il y avait des responsables d'un abattoir, il me semble bien que c'était Pézenas, mais je peux me tromper, et qui avaient été très surpris par, par la, la tenue des débats, et, qui, et ça leur avait ouvert, ouvert les yeux et les oreilles. Et, et juste euh, au niveau oui euh, syndical, euh, alors moi je, je, je précise toujours que sur un niveau local, euh, voilà, on est identifié comme étant euh, confédéré, ça c'est clair, mais ça n'empêche ça pas, pas qu'on travaille avec les collègues, avec nos voisins. Avec les collègues avec nos voisins et que, et que quand il faut aller sur un projet euh, euh, qui a un sens commun euh, ben, on, on y va avec no, notre argumentaire nos convictions conf et moi je par expérience je sais qu'on a bien souvent réussi à faire débloquer des, des situations conflictuelles ou, ou avoir des perspectives d'avenir du coup, moi, j'avais une autre, j'ai une question plus vraiment pratico-pratique, parce que je suis... je conscient que vous êtes au stade d'expérimentation, donc il y a peut-être pas toutes les réponses, je sais pas, mais vraiment au niveau de, en fait, au niveau de, de l'organisation un peu sociale du travail autour de ces caissons, ça serait des questions qui seraient partagées entre plusieurs paysans, qui seraient pour chaque ferme, qui seraient itinérants. Enfin, c'est, voilà, je me demandais à qui à qui ça allait appartenir que. Quelle va être l'organisation autour et si vous avez euh, en tant que Confédération paysanne un, un modèle à proposer pour ça aussi. Quoi. Alors ça c'est la réunion de vendredi <coughs> sur euh, la gouvernance. Ouais, vendredi prochain. Euh, justement on se questionne sur euh, posséder, ne pas posséder les outils, y mettre des moyens de gestion euh, qu'on connaît agricole, de cuma, de partage de matériel euh, en commun. Euh, d'impliquer ou pas les abattoirs, d'impliquer ou pas les collectivités, d'impliquer ou pas les consommateurs. Et en fait, on, tout a des conséquences. Voilà. Si euh, si on est dans la dans l'échange et dans le, dans la relation dans les quelques années qui viennent. Euh, on s'est bien mis à niveau les uns les autres et ça peut être simple d'échanger. Maintenant, si les CA CH changent dans les années qui viennent, ça pourrait faire capoter le projet. Si euh, si on a une vague de gens qui se disent que bah, l'abattoir, euh, c'est devenu quelque chose de totalement futile et inutile, que ça coûte cher et que ça n'a pas une mission de service public, en fait. Donc, euh, on est vraiment à cette croisée des chemins où on doit réinventer des nouveaux outils. On s'oriente quand même vers une skik. Justement, pour permettre à un plus grand nombre de participer. Après, c'est dans la prise de décision où on ne sait pas encore quelle voix aura chaque partie. Ça, on a. Voilà. C'est pas simple pour nous parce que euh, ça a des conséquences juridiques et, et économiques. Quoi. Et la question des consommateurs, si vous en parlez aux éleveurs, ils sont plutôt à dire que. Bah, c'est une histoire de professionnel, l'abattage, et qu'il ne faudrait pas que les consommateurs soient dedans. Moi, c'est un point de vue que je ne partage pas forcément, tout en sachant que si dans les consommateurs, on se retrouve qu'avec des gens qui ont, qui ont des vues d'abolition d'élevage, euh, ça pourrait nous compliquer le, les débats au quotidien. Quoi. Mais d'un autre côté, euh, se priver de, de tout le reste de la population, c'est dommage. Donc, euh, ouais, c'est l'enjeu du débat de vendredi. On ne sait pas. Bonjour. Euh, moi aussi, c'est une question plus technique. Euh, du coup, vous avez parlé d'abattoirs mobiles, et je voulais savoir si vous vouliez reproduire à petite échelle les technologies des abattoirs qui existent actuellement, ou si justement vous vouliez utiliser de nouvelles techniques et technologies pour la, la mise à mort des, des animaux dans la ferme. Euh, alors, ce que disait Rémi, on est dans un cadre réglementaire. Et en fait, ça a été, euh, c'est très codifié, c'est euh, très défini par la réglementation. Donc, euh, euh, y, les animaux doivent être euh, étourdis, et puis ils doivent être saignés. Donc après, les outils qu'on va utiliser sont des outils qui ont la contrainte de pouvoir être transportés aussi. Et, euh, et par exemple sur la question de l'élevage des, des cochons c'est super compliqué parce qu'aujourd'hui les techniques qui sont utilisées dans les gros abattoirs ne sont pas utilisables dans les fermes et le, utiliser des outils plus petits ça veut dire euh, réacquérir des savoir-faire qu'on a perdu et là euh, et ben en fait comme ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de tuerie de, de cochons euh, on va interroger c'est aussi toute la force du réseau ce qui se pratique aussi en illégal parce qu'on parle là vraiment d'un cadre où on va commercialiser les viandes il faut savoir qu'en France on peut, on, il peut se faire quelques tueries à la ferme sur des petits animaux pour la consommation familiale donc on a encore un savoir-faire mais il faut qu'on le valide ça donc euh, oui on espère ne pas refaire euh, et puis après il y a, il y a la question de l'échelle euh, on n'est pas dans des cadences où on va passer 80 agneaux à l'heure quand on va avoir réussi à abattre deux à trois agneaux sur nos fermes, on va être super content. Et puis, euh, c est, c est, on va se, se définir aussi des maximums. Voilà. Donc, les outils exactement, euh, il y en a certains qu'il va falloir réinventer. Il ouais. Ouais, y, y, y a les outils, euh, les nouveaux outils. Ce sera sans doute des outils euh, numériques, euh, simplement pour simplifier la logistique, quoi. Pour, euh, voilà, pour dire eh ben, on fait un abattage là, dans cette, sur cette ferme-là, peut-être qu'il y, y a des éleveurs voisins qui pourront apporter leurs bêtes, etc. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est simplement euh, comme, comme, comme pour l'abattoir du Vigan. Hein. Maintenant, quand on veut amener des bêtes à l'abattoir du Vigan, on passe par Internet. Quoi. Donc, euh, alors qu'à Pézenas, il faut téléphoner. Euh, voilà, et ça ne répond pas toujours. Quoi. Donc, euh, ou ça répond souvent non, parce qu'il n'y a pas assez de bêtes euh, à amener. Donc, euh, voilà, donc euh, voilà. Oui, effectivement. Euh, il on, on y, a, y, a, y, a, y a plein de choses à construire, à concevoir. On ne sait pas encore si on va regrouper des animaux de, de, de différentes fermes sur une seule ferme pour faire un abattage ou, ou si on va aller dans toutes les fermes. Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a plein de solutions à, à penser. Moi, première chose, je, voudrais vous rem... je voulais vous remercier parce que je suis venu parce que je suis à la carmagnole, la technique et tout ça, mais je ne m'attendais pas à prendre tant, tant de choses ce soir. Hein. Donc, vous remercier de votre conférence ou de votre façon de parler. Et je voulais vous demander, là c'est la question, euh, comment vous avez envisagé de faire, ou est-ce que c'est envisagé, pour que le type des de, différentes réflexions que vous avez posées ce soir, qui sont énormément à, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui ont été évoquées, comment vous pouvez faire pour hum, les faire connaître à la population en général Est-ce que vous avez des réseaux dans les médias Bon, nous, on aura les YouTube, mais ce n'est pas ça qui va faire les <rire> 50 000. Écoute, mais au niveau des médias, au niveau de la télé, des radios, je ne sais pas, parce que ça me semble un sujet très important. Je bouge dans un réseau qui souvent euh, sont un peu vegan, on va dire, et que ça me pose un petit peu de plus en plus, donc qui est un petit peu inquiétant. Le regard par rapport à des choses qui sont passées dans, le, manière des, dans les abattoirs. Donc, votre discours aujourd'hui me semble fondamental pour le donner à connaître d'une manière très large. Donc, est-ce qu'il y a des projets, des communications nous avons indité une fantastique revue en fait ce que je vous expliquais plus sérieusement euh, ça fait un moment qu'à la conf on, on échange sur euh, sur ce sujet épineux qui est la mise à mort des animaux et, euh, et on a des on a des salariés qui sont super bien et qui nous ont permis aussi de de décrire et de coucher sur le papier un petit peu euh, tout ce que nous on peut se dire à l'oral donc, vous avez déjà tout ce qui est euh, cause animale, cause paysanne. Il y a un livre blanc sur euh, sur l'abattage aussi. Enfin, voilà, on a, on a pris ce relais écrit. Après... Euh, chaque fois qu'on en a l'occasion on parle d'abattage à la ferme voilà ça c'est quand on a chopé le virus en fait euh, chaque fois qu'on voit quelqu'un soit on le fait voter soit on lui file un bouquin soit soit un steak mais euh, il faut il faut qu'on en parle parce que euh, ça représente aussi euh, ce que Rémi et paul ont, ont pas dit non plus euh, ça représente des heures et des heures de bénévolat parce que cette cause là c'est une cause importante euh, on peut pas on peut pas laisser l'élevage se résumer à, à un arrêt par quelques vidéos chocs qui ne représentent pas notre métier en fait voilà on avait besoin de dire aussi que ça c'est pas la réalité les images qui ont été vues euh, c'est pas les images de ce qui se passe dans, dans les élevages qui sont autour de chez vous euh, voilà Moi, je, enfin, à vous écouter parler, ça m'a fait euh, ramener euh, voilà, une expérience. Mon petit frère est maraîcher et il est aussi éleveur, il avait des buffles. Donc euh, une fois, ils ont décidé de faire l'abattage à la ferme. Donc euh, justement, quand tu parlais des techniques, euh, etc. Euh, pour abattre le buffle, ça a été hyper compliqué parce que l'abattage se fait réglementairement, frontalement. Et le buffle, il a euh, un, une boîte cranière très épaisse là. Et pour abattre le premier buffle, ils se sont pris à plusieurs fois. Donc, euh, ils ont dit non, on arrête ça. Et ils ont fait de façon totalement illégale, puisqu'ils se sont fait prêter un pistolet d'abattage. Ils l'ont abattu par la nuque. Voilà, ce qui n'est pas réglementaire. Donc, euh, voilà. en parlant des techniques, euh, il y a aussi cette réglementation qui est un peu stupide, qui est adaptée à qui est adapté à certains animaux et pas d'autres euh, qui, euh, voilà, qui sont quand même des sources de revenus complémentaires pour les agriculteurs. Mon petit frère, il faisait du buffle parce que bon, ça lui avait plu. Et puis, euh, il avait au moins un produit un peu original sur le coin. Voilà. Il s'en servait un peu, il faisait un peu de labour avec. Et bon, maintenant il a arrêté parce que c'était trop compliqué. Mais bon, il passait aux ovins maintenant. Donc, <rire> mais le, le buffle, c'était quelque chose qui le passionnait. Et voilà. Et, et au niveau des techniques, il était un peu coincé. Et après, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure là, sur le voilà, sur le produit qu'on appelle la matière. Et la matière, euh, moi, j'ai travaillé euh, dans une autre vie. J'ai fait du transport. Euh, j'ai travaillé, j'ai livré du sel euh, dans beaucoup d'abattoirs, euh, que ce soit Périgueux, Lyon, euh, euh, etc. Et j'ai vu un peu la manière, la, la maltraitance animale euh, horrible qui se passe dans les, dans les laboratoires. Euh, les sous-produits, parce que j'ai travaillé aussi avec Royal Canin, donc on faisait la farine de viande, à, voilà, surtout à l'époque où, où, où, où, où on consommait que ça. Euh, et ces, ces sous-produits d'abattage, quand vous voyez dans quelles conditions ils arrivent dans, les, dans ces entreprises d'écarissage de, de, de fonte, la fonte de la graisse, etc. Et c'est des produits que vous retrouvez après dans les biscuits industriels, dans les cosmétiques. Dans, voilà, si vous saviez euh, la, le gra la graisse animale que les femmes se mettent dans la, sur la figure, euh, dans quelles conditions elle est produite et dans quelles... Euh, enfin, après, ils s'en foutent, c'est stérilisé c'est fondu, c'est stérilisé. Mais moi, ça m'a un peu révulsé de dire, euh, on mange des produits industriels et c'est bon, après, l'élevage à la ferme ne résoudra pas tout à fait ça parce que ces sous-produits, de toute façon, bon, ils, va, ils vont bien être recyclés et, euh, et exploités d'un côté. Mais quand on mange de la viande, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Euh, nous, nos éleveurs, ils voient un animal, ils ne voient pas un petit morceau de barbac dans une assiette. C'est ça qui est hyper important. Et nous, on a tendance à voir, euh, ben, on dit, on, ben, on mange un beefsteak, pointe euh, à la On se regarde, on ne réfléchit même pas euh, d'où ça vient, etc. Et je pense que si on était tout à fait conscient de ça, euh, déjà, d'office, on, rédu on réduirait euh, notre consommation de viande. Voilà, moi, j'aime bien la viande, mais il euh, y a des moments où je réfléchis et je dis, est-ce que c'est logique de continuer Bon, après, la viande que je mange, ce n'est pas du tout de la viande industrielle. Quoi. La viande industrielle, moi, pour moi, c'est fini. Voilà. Euh, bonsoir. Du coup, j'avais une question pour vous. Euh, donc, il y a ce projet d'abattage itinérant à la ferme. Et comme vous avez présenté en début euh, votre projet, euh, Monsieur Rémi, où au final, vous avez redressé un, un abattoir. Et alors moi, ma question, c'est que si ça aboutit pas à ces expérimentations en faveur de cet abattage à la ferme, est-ce que du coup, vous allez euh, envisager de euh, bah, redresser plusieurs abattoirs quitte à en réouvrir et, je ne sais pas, euh, avec les grands groupes dont vous avez parlé qui euh, détenaient les 70% des abattoirs en France, envisager cette, euh, cette branche-là ou, euh, ou pas Bon, on, va, on, va pas, on va pas pouvoir. Euh, on n'a pas les prétention de, de couler Bigard. Hein. Bigard, il fait euh, 70 ou 80 de la production de viande bovine en France. C'est énorme. Euh, C'est sûr que là maintenant, avec la petite expérience qu'on a sur des reprises d'abattoirs, euh, parce qu'on ne vous les a pas cités, mais le, le, le premier, reprise par les éleveurs, et le premier c'est Dit dans la Drôme, euh, le second c'est Guillestre euh, dans le, je sais plus si c'est 04 ou 05, euh, 05, oui, merci, euh, le Vigan dans le Gard, et après il y, y a un abattoir qui s'est carrément ouvert à zéro, c'est ce qui va un peu dans, dans le sens de, de, de la question, à, dans la Drôme. Hein, vois, à côté, de, oui. à côté de, de Dieu le Fille ou dans, ce, ou, ou, ou dans ces coins-là. Oui, oui, dit c'est landron les Oui, les baronies. Oui, c'est les baronies. Je, je, je, je situe, je ne sais plus si c'est vers, vers ou vers Dieu le Fille, dans ces coins-là. Et, et ils, ont, ils ont lancé cette idée. Euh, un groupe d'éleveurs qui, un soir, dit bah, « Finalement, si on ouvrait un abattoir, on est trop loin de telle tel telle et telle. » Oh, bon, pourquoi pas? Ils ont commencé à coucher un projet sur un coin de table. Ils sont allés voir la, les, les services vétérinaires de leur département. Et la grande, la grande surprise, ça a été oh, bah, c'est intéressant votre projet. Et, et, et là, je crois qu'ils qu ont démarré ou ils démarrent. En fait, voilà, ça avance. L'abattoir de Pézenas, par exemple, c'est déjà une structure trop grosse pour imaginer qu'elle soit reprise un jour par des paysans si jamais elle, a, elle flottait. L'avantage du Vigan, c'est que c'est vraiment des, euh, des structures très bien dimensionnées pour ce genre de collectif, quoi, par exemple. C'est un, un, un abattoir vraiment local et très bien dimensionné. Pézenas, c'est plus de 2000 tonnes Ah, c'est ça, c'est normal, il est à la conf, c'est comme ça. Il fait une manif. Euh, L'abattoir de Pézenas, c'est plus de 2000 tonnes de viande. Voilà. Euh, le projet d'abattoir euh, à la ferme sur les Raux, donc on est 44 éleveurs, c'est 200 tonnes. Voilà, ça vous donne une idée des, des économies d'échelle. Comment Alors ça, c'est l'abattoir du Vigan. Ouais. Euh, alors voilà, en fin de soirée, on a des chiffres quand même. Hein, ouais. Parce que moi, je n'avais pas ce chiffre-là. Non, mais c'est intéressant parce que nous, au Vigan, l'an passé, c'était 80 tonnes sur, sur les quatre espèces que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, c'est ridicule. Donc, votre projet, il est quand même, sur les roues, il est quand même ambitieux si vous visez 200 tonnes c'est n'est pas, pas insignifiant. Hein. Voilà. Euh, sur Alès, l'abattoir, je crois qu'il fait 3500 tonnes. Et il est en grave difficulté depuis des années et des années, mais comme, tout, comme toutes ces structures euh, euh, semi-publiques. Et là, il y a un projet à, à, actuellement de, de, de, de revoir toute la gouvernance et d'y intégrer les éleveurs et, et, les, et les professionnels de la viande. Donc en fait, tout ça c'est un mouvement. Et juste pour un tout petit détail, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais euh, le, le, la grosse interprofession euh, au niveau national, l'interprofession des viandes et du bétail, c'est là où il y a tous les, les gros, euh, comment on appelle ça là les... interbev. Oui, interbèves, mais les, les, les gens de la viande, là, les, les... Ah, plus que les bouchers. Non, non, non, bon, c'est pas grave, ça, ça, me, ça me reviendra. Les chevillards, voilà. ça y est, on y est. Et, et en fait, euh, bah, j'ai rencontré tout à fait par hasard euh, au, au salon d'agriculture, c'est la première fois que j'y allais. Et il y avait les types, les types qui étaient au stand d'Interbev, qui s'embêtaient un peu. Et alors, j'ai je, je commencé à tailler la bavette, enfin non, à, à blaguer. Et... et et du coup, il m'explique qu'il est, il est euh, directeur d'un centre de formation de bouchers à Paris. Alors, je lui dis, c'est intéressant, moi, avant, hein, dans, dans tous nos villages, c'est les, les bouchers du village, le dimanche soir, ils prenaient la camionnette, ils, fais, ils faisaient le tour des fermes, et le lundi matin, ou même dans la nuit, ils étaient tous à l'abattoir, et, et le lundi, ils charcutaient, ils cuisinaient, ils faisaient leurs pâtés, leurs saucisses et autres, et le mardi, pof, ils ouvraient leur. Dans, dans les shops. Moi, mon abattoir au Vigan, il y avait 40, 40 bouchers qui travaillent comme ça. Nous, les éleveurs, c'était ridicule. Hein? On ne représentait que dalle. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul boucher qui, qui fait tuer dans, dans notre abattoir. Et donc, ce, ce, ce, ce responsable d'Interbev me dit, mais on vient de signer une charte où justement, on va, on va au niveau national Interbev, euh, proposer un modèle de charte entre les, les bouchers et les éleveurs. Alors, on n'est pas dans notre cadre, nous, là, de ce qu'on discute ce soir, mais c'est quand même intéressant de prendre conscience que même les bouchers sont en train de, de, de flipper parce qu'ils sont complètement dépendants des gros chevillards. Donc, peut-être qu'on va... Ah, il, il va se passer des choses. Hein. Voilà. Parce que, bon... Euh, euh, on nous a... Bon, après, j'arrête, mais euh, moi, je vois dans, dans, dans, nos, dans nos villages, du jour où, où on a amené Intermarché et Super U, c'était la fin de, de, de, de, tout le, de tout le commerce. C est, c est... Et eux ils, ont, eux, ils ont leurs propres abattoirs. Hein. Alors, exceptionnellement, à certains moments... Ils peuvent travailler un abattoir avec un abattoir pour après faire la photo sur les paquets de publicitaires nous travaillons avec l'éleveur machin mais ça, ça doit représenter 2% de la viande qu'ils commercialisent sur l'année c'est de la com après justement mes questions elles étaient tout à fait complémentaires à ça euh, bon, D'abord, vous n'avez pas complètement expliqué comment se faisait l'équilibre économique, euh, comment finalement les éleveurs qui sont partie prenante de l'abattoir, en fait, ils donnent du temps de travail, si je comprends bien, euh, euh, eux-mêmes, enfin, en partie, puisqu'il y a un, un collège que vous, vous disiez. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus justement combien de personnes sont impliquées dans l'abattage et, et travail à demi Je finis mes questions, et puis. Euh, <rire> comme ça, ce sera plus simple. Euh, voilà. Donc com comment ça fonctionne très concrètement euh, du point de vue du, du, du temps qui est mis par ces éleveurs parce qu'on sait que bah, tout ça c'est du temps quoi, et, et pendant que vous faites ça ou d'autres euh, commercialisent des fromages etc. Enfin bon c'est beaucoup de temps de travail euh, finalement pour euh, qui n'est pas directement l'élevage euh, le fait d'élever de, de, de, voilà, des bêtes euh, et, et, et plus généralement du coup on, on comprend bien qu'il faut quelque part de toute façon, des abattoirs, puisque c'est aussi dans le projet d'abattage à la ferme, il faut après qu'il y ait une transformation dans une autre structure qui est un abattoir ou, ou quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que ces abattoirs-là, qui sont semi publics, enfin ils doivent être financés a priori pour être rentables. Enfin, comment comment vous imaginez l'évolution de ce genre de choses par rapport à voilà, si on abandonne. Dans un monde rêvé, l'abattage industriel. En fait, comment on imagine euh, finalement cette transformation, ces différentes étapes. Est-ce que pour que ça devienne rentable, il faut aussi imaginer des ateliers de transformation, justement, Enfin, ça peut être vers des bouchers euh, directement qui vendent aux consommateurs, mais il y a pas mal d'éleveurs aussi qui, qui décident de vendre en direct aussi aux au consommateurs. donc Comment on peut imaginer voilà, ces différentes étapes et, et, euh, et pour que voilà, ça puisse s'élargir à grande échelle et qu'il y ait un, une rentabilité ou est-ce qu'il faut forcément des, des financements publics Et ma dernière question, c'est dans les Raux, la métropole, par exemple, de Montpellier est -ce qu comment, quelle est sa démarche vis-à-vis -vis de ça euh, Département, je ne sais pas, mais euh, est-ce qu'il y a des soutiens possibles et est-ce qu'il y a une filière qui peut se construire basée sur ces différentes pratiques Bon, allez, je, je, je, je vais essayer de tout retenir. Donc, il y a, des, en fait, donc, il y a des, ce qu'on appelle des tâcherons, c'est des, des éleveurs qui accomplissent un certain nombre de tâches dans l'abattoir. Alors, évidemment... Il y a la partie euh, abattage en, en lui-même, où là, on est une quinzaine à avoir été formés, à avoir l'agrément pour pouvoir intervenir. Ça, c'est une chose. Alors on n'est pas les 15 tous les toutes les semaines et c'est l'abattage la, la, la, la, c'est régulier sur l'année évidemment parce qu'il y, y a des moments de naissance pour les agneaux donc après il y a un certain temps pour qu'ils soient prêts etc donc il y a des, y a des pics d'abattage de, hein, en fonction aussi de, de la demande de la clientèle donc il peut y avoir des journées où ils sont où il y a que trois ou quatre tâcherons puis il y en a d'autres où vous voyez en avoir huit ça c'est voilà donc, ensuite euh, pour faire tourner un abattoir il faut aussi faire l'entretien de l'abattoir. Il faut faire le nettoyage. Il faut prendre les commandes. Il faut, euh, il faut, euh, qu'est-ce que j'oublie euh, Voilà, les peser. Il, il, il y a deux personnes qui, parce que c'est officiel, hein. il faut savoir euh, l'abattage génère des taxes. Hein. Donc le, la pesée c'est un poste hyper important parce que ça, ça, ça, ça génère des taxes qui vont dans des taxes fiscales et parafiscales et qui aussi, les, qui sert à financer les, les services vétérinaires qui sont présents euh, le, le, le jour d'abattage. Hein. Donc tout, tout ça, il voilà, y, y a du monde qui passe et qui contrôle. Et, et, alors les services vétérinaires sont présents, mais il y a des rapports à la fin de chaque journée d'abattage. Hein. C'est hyper structuré tout ça. Mais il y a aussi des contrôles imprévisibles, en particulier pour la pesée ou pour le bien-être animal. Hein. Il y a des associations de défense de, des animaux qui sont habilitées à venir visiter les abattoirs. Donc, euh, ça aussi, c'est une garantie pour que les choses se passent bien. Ensuite, ce que, euh, sur le vigan, euh, on a une salle de découpe. qui Donc, on peut, on peut découper soi-même. Hein. Euh, moi, toute, la plupart du temps, j'ai découpé mes bêtes parce que pour moi, c'était important... Euh, de la naissance jusqu'à jusqu la vente, il n'y avait qu'une partie qu'on m'a enlevée, c'était la, la mise à mort. Voilà. Donc en, en ayant travaillé à l'abattoir, ce, ce, ce point-là, il n'y était plus. Voilà. C'est important aussi de pouvoir voir le résultat de son travail, la viande, et après, quand on vend, on peut expliquer euh, beaucoup de choses sur le euh, patient. Donc, l'équilibre financier, les tâches, on, on touche une indemnisation. Alors, les premiers temps, quand on était en formation, on a dit, on ne va pas être payé, on n'est pas bon. Alors, après, il y a une indemnisation qui, qui permet de rentrer dans ses frais. Euh, voilà, mais pas, on n'est pas rémunéré. Il euh, n'y a rien d'exceptionnel. Hein, C'est aussi une solidarité par rapport à l'outil. Euh, ensuite, l'équilibre financier, ben, il... Il est juste, mais on y arrive. Sur un petit tonnage comme 80 tonnes, on arrive à équilibrer, alors qu'il y, y a quand même des gros frais, hein, des gros frais d'entretien de, de, de, des frigos, de. de, de je vous l'ai dit, l'eau, le, l'électricité, les déchets, tout ça, c'est des frais énormes. Hein. Donc, l'équilibre est fragile. Alors, après, est-ce que c'est des modèles reproductibles à l'infini bon, Je ne pense pas, parce que sur des gros, gros outils. Euh, ça ne paraît pas possible, mais dans des situations précises, dans, dans des zones difficiles où c'est important de maintenir de l'élevage, oui, moi je pense qu'on a, on a cette réponse-là. Euh, après, je sais plus la, les autres questions, j'ai oublié. Euh, donc, Dans l'Hérault, on est, on est parti du principe, euh, pour l'instant, qu'on ne voulait pas que le paysan fasse de la main-d'œuvre gratuite. Voilà. Euh, et le système de tâcheronnage euh, qui, pour l'instant, était en discussion dans les ordres de groupe, était une manière d'aller vers euh, un coût moins élevé. Donc, partant de ce principe-là, on s'est dit bah, si ce n'est pas le paysan qui paye en étant une main-d'œuvre gratuite, si ce n'est pas le consommateur qui paye, il va bien falloir trouver quelqu'un qui puisse faire le lien. Et donc, euh, eh ben, dans, ce, dans ce groupe gouvernance qu'on a mis en place, on se tourne aussi vers les collectivités. Euh, les métropoles les communautés de communes les citoyens pour dire voilà c'est de l'emploi c'est du maillage du territoire et finalement ça revient à recréer du service public et il faut que tout le monde assume euh, cette vision aussi un peu plus éthique de l'élevage euh, c'est pas le tout de, de dire qu'on veut pas de l'élevage industriel mais à un moment euh, je pense que tous autant qu'on est, au-delà au de l'acte de consommation, il y a des actes un peu plus politiques qui sont de laisser des outils se monter et de d'orienter euh, les impôts, la TVA, les taxes vers ce genre d'outils plutôt que vers d'autres. Donc oui, je pense que les collectivités ont leur mot à dire et d'ailleurs on les a sollicités. Et elles ont répondu, enfin, il, y en a, il y en a beaucoup qui ont donné des accords de principe favorables. À l'heure actuelle, on a le département, la région, la métropole, et on va encore au niveau des collectivités plus locales, même des petites mairies, on accepte toutes les participations, parce que c'est un enjeu vraiment global. Ouais, un, deux, voilà. Bonsoir, moi je suis Nicolas, donc euh, à la conf, hein, euh, mes collègues qui sont là, à la conf, je suis éleveur bovin sur, sur Castry, et bovin Camargue. Alors, ce que vous avez voulu dire ce monsieur quand il parlait de la FDSEA, euh, moi je, je, je, comprends, je comprends ce que vous avez voulu dire, c'est-à-dire que euh, ben, là on, on discute là, entre nous un petit peu, mais c'est vrai qu'à la conf, on est quand même assez, on passe un petit peu pour des marginaux. Auprès du, ah, il faut dire ce qui est, voilà. Un petit peu pour les marginaux, dans le monde agricole de tradition, on va dire, puisque j'en suis moi-même issu, on est éleveur depuis plusieurs générations. Et euh, voilà, bon, mon vécu, ma sensibilité fait que j'ai pris une autre direction. Mais c'est vrai que face à la DSA euh, un petit comité, ben, par exemple, on en discutait pour le foncier, ça se passe assez bien. Mais dès que ça s'élargit, oh, vous, de toute façon, comme on nous a dit, les Pink Floyd, hein, voilà, voilà d'accord voilà euh, voilà exactement donc mais par contre ce que je vous répondrai c'est vrai je, je commence ce que je vais vous dire c'est que euh, ben on est un peu aussi à la conf souvent idéaliste et tant mieux on est voilà on est on est des idéalistes et euh, donc ça part de là euh, les grandes la démocratie est née d'une utopie euh, etc euh, c'était impensable il y a quelques années de discuter ce dont on discute aujourd'hui et pourtant c'est là et je pense vraiment que le sens de l'histoire ira vers ce que nous disons aujourd'hui. C'est peut-être 10 ans, 15 ans, c'est comme ça. Mais la viande, euh, ça va passer, je compare un petit peu au vin. Mangeons moins de viande, mais par contre, que ce soit bon, que ce soit abattu à la ferme, que ce soit fait de manière éthique. Et donc, on parlait de rentabilité, euh, ça veut dire aussi qu'il va falloir que le consommateur paye plus, Quand on va payer une bouteille de bon vin, on va la payer beaucoup plus cher, c'est vrai. Mais voilà, on, la bibine de l'époque, elle ne passe plus. Hein, dans le vin, euh, beaucoup moins. Donc ça, moi, je suis sûr, pour vous faire un, par un petit peu mon expérience, je vais essayer d'être court parce que je suis assez passionné par le sujet. Mais euh, donc, dans mon métier, le bovin gamard, moi, je joue sur du velours. Je reçois beaucoup de public, mais vraiment beaucoup. Je me suis orienté vers l'agrotourisme avec des gens. On parlait de, de communication, comment on veut faire. Et, et à notre petite échelle, je pense qu'il faut vraiment recevoir les gens à la ferme, est-ce qu'on euh, prône la conf Et expliquer, expliquer, médiatiser aussi, bien sûr, quand on peut, mais expliquer. Alors moi, dans mon métier, c'est vrai que je joue sur le velours parce que la finalité, pour moi, euh, ce n'est pas la corrida et ce n'est même pas la viande, la finalité. C'est la course margheise. Si on pouvait tous les garder, on les garderait tous. Et ce qui m'a fait vraiment basculer, c'est parce qu'il y a 20 ans, j'ai vécu un abattage total du troupeau où là euh, les défenseurs de la cause animale, on n'en a pas vu un. Euh, abattage au total du troupeau pour la tuberculose. D'accord Des taureaux qui avaient 17, 18 ans que j'ai vu naître. Bon, parce que je vous dis, moi, ce n'est pas la, la, la finalité, la viande. Et ça, je me suis dit, plus jamais ça. quoi. Plus jamais ça, c'est vraiment important. Donc j'ai mis des années à m'en remettre hein, de ça. Donc, manger moins de viande, mais beaucoup mieux, la payer plus cher pour que le paysan puisse s'en sortir. Ça, c'est important, d'accord Et puis, communiquer, euh, vous tous, vous allez repartir chez vous, dire, voilà, il y a aussi des paysans euh, qui sont certes minoritaires, mais qui croient en ce qu'ils font, mais euh, qui sont éthiques. Voilà, merci à tous. Alors, je prends une dernière question, et après, euh, on poursuit le débat euh, pour ceux qui veulent devant un petit verre. Voilà. Je, comme je suis le dernier à intervenir, je ne voudrais pas que personne ne croit que c'est une forme de conclusion ou autre. Hein. <rire> oui. Bon. Non, mais... Euh, je pense que... Regardons lucidement les choses. C'est-à-dire qu'on a un côté où... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu aussi où on en est du monde paysan. Bien. Donc, si on prend en 1945, la majorité de la population... voilà. Aujourd'hui, c'est 2%. Donc, 1% même, ou encore mieux. Euh, donc, soyons lucides, s'il y a ça, la population mange, c'est que, on va dire que l'agriculture industrielle a occupé énormément d'espace. Mais la contradiction, elle est qu'aujourd'hui quand même, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ont envie de manger mieux qu'il y a de plus en plus de gens, euh, par exemple, si vous faites un sondage, je suis sûr, je parle à Montpellier, hein, euh, est-ce que vous voulez que vos enfants mangent sainement à la cantine Vous n'allez pas être minoritaire. Hein. Est-ce que vous voulez euh, une alimentation plus saine et ainsi de suite voilà. Après, les choses se compliquent quand on commence à toucher à des questions politiques qui sont par exemple comme défendons les terrains agricoles. Est-ce qu'on bétonne ou est-ce qu'on conserve des terres agricoles on a là, nous, une métropole qui doit être quasiment à 500 000 habitants. Si on parle d'autonomie alimentaire, bonjour. Donc, non, mais c'est l'ensemble de ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à aborder. Et le lien entre, je pense, enfin moi, je suis aussi à la Carmagnole, je suis vraiment très content qu'on ait ce type de partenariat parce que c'est quelles vont être les, lut les luttes communes. Bon, il y en a déjà eu dans le passé, mais là, il y a quand même des enjeux majeurs sur si on veut une transition écologique, réelle, ben, l'agriculture est une question centrale et décisive. Et s'il y a un certain nombre de choses compliquées, il y a des choses qui me semblent moins compliquées. Bon, si on parle de réindustrialisation, bon, ça, ça, c'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'on produit, pourquoi, enfin, bon, voilà. Mais sur installer des paysans, me semble quand même quelque chose qui correspond plus à la contradiction dans le monde aujourd'hui et même dans le discours des politiques institutionnelles, c'est, euh, si tu dis, on va améliorer les cantines, on veut des circuits courts, on veut du bio, on veut ci, on veut ça, eh ben, faut il faut qu'il y ait quand même des gens qui aient des terres agricoles, il faut que des gens qui les produisent et qui se soient installés. Donc ça, c'est quand même des enjeux majeurs aujourd'hui. Et si on s'éloigne, bon, par ailleurs, je, pour des raisons familiales, j'ai conservé une maison de mes parents dans l'Aveyron, je confirme que les boucheries ferment et heureusement qu'il y a les marchés. Heureusement qu'il y a les marchés. Sinon, les, les supermarchés ont. Euh, voilà. Et, et dernière chose aussi, je pense qu'il faut un système d'éducation. Parce que, franchement, euh, si vous dites que vous mangez de la viande, tout le monde vous va manger des entrecôtes matin, midi et soir. Donc, non, mais il y a un côté caricatural. C'est-à-dire que c'est prendre en compte aujourd'hui que la viande ne peut pas être que l'entrecôte et le blanc de poulet. Euh, non, mais euh, sauf que regardez, euh, voilà, et en plus maintenant, le burger est à la mode, alors là, c'est le top. Euh, donc, y compris, on peut faire un tas de choses. Bon, alors, il faut prendre le temps de cuisiner ou autre, mais je ne sais pas, la queue de bœuf, c'est très bon. <rire> bon, y a, on, peut, on peut discuter d'un certain nombre de choses, mais, euh, mais, mais voilà. Donc, en tout cas, moi, ma question était, euh, voilà, pour terminer, où est-ce qu'on en est Est-ce que vous, en tant que Confédération paysanne, vous voyez qu'il y a une augmentation de l'installation de paysans Est-ce qu'il y a. Bon, quand pour 1%, ça. Je, je ne pense pas que ça passe à 10 mais c'est pas à la question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités, des aides et euh, cette bataille-là, comment on peut l'amener ensemble et aider Je ne sais pas, on voit à Montpellier, on se voit pour défendre la ceinture verte pour les terres agricoles et tout ça. Bon, voilà, c'est toutes ces questions. Où on en est un peu Est-ce que le monde paysan, l'agriculture paysanne ne se développe pas en termes d'installation, on se développe Où est-ce qu'on en est à peu près Effectivement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de, il, y a, il y a un engouement en fait pour les pour les la production agricole en fait. Il y a beaucoup, il, y a, il y a beaucoup de jeunes qui ont, qui ont envie de se mettre à produire à produire de l'alimentation en fait et qui et qui viennent avec des projets agricoles. Donc dans nos structures, c'est c'est les ADR, en fait, c'est des associations départementales de euh, développement de l'emploi agricole et rural. Donc, c'est des, des structures des associatives qui ont été créées par les, les confédérations paysannes dans, dans, dans, dans chaque département. Et, euh, et, et donc, on, on, effectivement, on, on est là, euh, on, on accueille des porteurs de projets euh, et on essaie de les, de, les, euh, euh, ben de, de les aider à maturer leurs projets parce qu'on est quasiment à 60% euh, à plus de, on est à plus de 60% de porteurs de projets qui ne sont pas issus du milieu agricole donc il y, y a aussi ce gap en fait, à, à, à, à résoudre c'est des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole qui, qui ont envie de produire qui, ont, qui sont pleins de, plein de bonnes intentions mais il faut, il faut, il faut travailler à, à leur insertion en fait, dans, dans le milieu agricole qui n'est voilà, pas toujours évidente donc, euh, et, et on, on prend donc des installations qui sont souvent très progressives pour pas pour, pour, pour essayer de préserver une certaine continuité économique, euh, euh, accompagner euh, la famille parce que voilà c'est un changement de vie pour toute la famille quand quand on voilà, quand quand un des un, un, un des euh, un des parents passe euh, devient paysan voilà c'est toute la famille qui devient paysanne hein, faut pas donc, euh, et donc euh, voilà donc ça, ça c'est vrai qu'il y a un engouement, qu'on essaie de l'accompagner. C'est vrai que, euh, que, euh, que les aides publiques euh, vont pas dans le bon sens euh, pour, pour répondre à cet enjeu démographique. Euh, D'une part, parce que les aides européennes n'ont pas été orientées, euh, le, le gouvernement français, à, à l'actuel. Hein. Il n'a il a vraiment, vraiment pas eu... Euh, euh, il, il a, il n'a pas considéré lors des arbitrages de la, de la PAC par exemple que c'était que c'était une priorité, euh, comme, comme nous on la ressent en fait. Donc euh, voilà. Après il y, a, il, y a, il y a, tout un tas de, de, de, de la PAC il faut voir que c'est quand même une, une manne énorme hein, qui tombe sur le, sur le monde agricole et, et que elle est, elle est, elle est, vraiment mal, mal distribuée en fait pour répondre à, à, à pour répondre aux enjeux de l'agriculture paysanne, évidemment, puisque ce n'est pas la conf qui décide de l'orientation de la PAC, on le sait bien. Donc voilà, il y a tout un tas de d'habitudes de gestion de fonds, etc., qui ne sont vraiment pas orientées de la bonne manière. Euh, L'accès à l'alimentation, par exemple, c'est aussi un des combats de la Conf pour, pour une société euh, sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire que tout le monde devrait avoir accès à une bonne nourriture. Voilà, la, la bonne nourriture issue de l'agriculture paysanne, elle ne devrait pas être réservée qu'à ceux qui ont les moyens. Je veux dire, y a, y a, là, il y a un gros problème, il y, y, y a un gros enjeu aussi. Donc euh, voilà, c'est et, et, et je pense que au, au final il n'y a que qu'à l'échelle locale qu'on réussira en fait à, à, à, à transformer les choses. Euh, si on, il faut euh, euh, je, je suis un peu euh, disons ça fait ça fait quelques années déjà que je, je navigue dans ce milieu là, et je suis un peu désabusé, il n'y a qu'à l'échelle locale, qu'il n'y qu a que l'initiative locale en fait qui, qui permettra de, de, de trouver des solutions. Et elles seront toutes différentes. Et ce sera, voilà, et, mais, mais, parce que si, si on attend qu'effectivement les, les politiques, euh, qui soient euh, euh, nationaux ou européens, euh, euh, ne, nous aident, euh, répondent à nos attentes, on, on va attendre encore longtemps. Euh, je laisserai la parole à, à nicolas qui bosse pour la conf pour euh, le foncier après euh, moi je voudrais sur euh, cet enjeu de l'installation je voudrais parler de la pluralité et du rôle des citoyens aussi euh, peut-être euh, dans cette pluralité à venir euh, voilà le sort de l'agriculture il est géré entre le, les mains des seuls agriculteurs des seuls agriculteurs quand on décide d'orienter les aides sur « Allez, hop, demain, c'est les éleveurs de poules qui vont avoir plus d'aide, parce qu'on a décidé que dans le département, il fallait plus d'éleveurs de poules », il n'y a jamais un citoyen qui vient dire « Ah ben non, on en a déjà plein des œufs dans les supermarchés, nous, nous localement, on voudrait des maraîchers ». Et en fait, ce corporatisme fait qu'il y a une mainmise, il faut le dire aussi, de, du syndicat majoritaire, sur sa vision de l'agriculture qui est complètement pas la nôtre. Aujourd'hui, dans l'Hérault, euh, quand vous vous installez avec des aides de l'État, jamais vous croisez la Confédération Paysanne. Ils n'ont pas le droit de venir nous voir. Ça fait partie des choses qui, euh, en termes de dé démocratie, questionnent. Moi, je, je m'interroge toujours de savoir comment il est possible d'installer des jeunes et qui ne croisent qu'un seul syndicat. Donc, à un moment, nous, on n'a pas réussi à résoudre le problème. Voilà, euh, à l'échelle des, des paysans, euh, on n'a pas réussi à faire des arbitrages. Par contre, si les citoyens s'en mêlent et commencent à dire, ça serait bien que les jeunes à l'installation, ils croisent un peu toutes les toutes les chapelles et qu'ils puissent euh, proposer tous les types de projets, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont refusés, qui passent par les chambres d'agriculture et à qui on dit non merci. Et pour eux, c'est le début du parcours de combattant qui des fois se finit par, euh, eh ben non, on ne s'installera pas. Au-delà de la question de l'accès au foncier, il y a aussi la question de l'accès aux aides, à l'encadrement et à un soutien et de la population et de, et, de la, et de la profession. Donc oui, il y aura du renouvellement de génération si tout le monde s'en occupe, pas que les paysans. Voilà, donc après, je vais laisser la parole à Nicolas sur le foncier. Ouais, je, je vais être court parce que je crois qu'on est en retard. Mais, donc, ce monsieur, vous avez soulevé le problème du foncier. Ah, il est parti. Voilà. Je voudrais m'adresser à vous, c'est pour ça. Voilà, non mais aussi entre autres. Hein. Voilà. Donc, le problème du foncier, il faut savoir que les élus, de manière générale, dans des secteurs comme Montpellier, par exemple, il y a une grosse pression foncière, bien sûr, de qui on sait, euh, ils nous jouent de la trompette. C'est à dire que quand ils parlent de bio, de, de marchés locaux, etc., c'est du pipeau. J'ai des un élu euh, sur ma commune qui a répondu à un agriculteur qui avait besoin d'eau, ne me demande rien, tu n'auras rien. Par contre, j'ai du tout, des, des, des voies vertes partout. Je suis le premier à les emprunter, il hein, n'y a, a pas de souci. Mais euh, au niveau agriculture, on ne nous aide pas. Le foncier, c'est dramatique. Alors qu'il y a des outils, article L 125L du Code rural, il euh, y a une commune en Bretagne qui l'a mis en place, hein, c'est-à-dire que toute friche, il est interdit de laisser une friche à l'abandon. Il y a des outils, mais bien sûr, mais rendez-vous compte, ça serait une révolution si on se servait de cet outil. D'accord donc il y a un article qui existe dans le code Mais c'est vrai que les élus nous jouent de la trompette, nous n'avons pas d'espace. Et ça et c'est de plus en plus grave, quoi. Donc euh, voilà. Donc tout ça pour répondre au foncier, tout, tout est lié, hein, bien sûr, l'eau, etc. Voilà. Merci à tous. Merci d'être venu. Euh, je rappelle juste les prochains événements ici à la Carmagnole. Euh, jeudi, on a une conférence gesticulée sur euh, la question de l'enfouissement des déchets nucléaires. <rire> Ensuite, samedi, je vous invite à participer à une grande marche des solidarités euh, entre les peuples contre le racisme, qui partira à 11 heures de la rue de la Loge, avec plein d'autres associations. Le 22 mars, mardi prochain, on reçoit Jean-François Juliard, le directeur de Greenpeace, euh, qui va donc nous parler de l'urgence climatique, entre autres. Et ensuite, le 24 mars, on aura un, un, une conférence débat sur la, la société de surveillance Technopolis avec la quadrature du net et puis plein d'autres gens. Voilà. Merci beaucoup.